Bonjour les amis, merci de me suivre toujours plus nombreux donc sur mon site et sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube. Je lance différentes formules pour avoir accès à un groupe ZinVIP privé où je partage en fait des choses plus personnelles, où je vous fais découvrir en avant-première plein de choses concernant les coulisses, où en fait je peux discuter avec vous, vous me donner votre avis sur qu'est-ce qu'il faudrait écrire ou pas, euh, comment arranger un morceau, est-ce que ce que j'ai mis dans la musique sonne bien, etc. Alors j'ai créé plusieurs formules au choix, des abonnements mensuels, euh, formule Liberta pour les budgets un peu moindres on va dire, euh, toujours déductible des impôts, la formule poésia, la formule angel, la formule fin amour, également des formules uniques pour avoir un concert privé ou un spectacle privé pour vos enfants, d'un niveau que vous vous en souviendrez longtemps. Voilà, donc je vous laisse découvrir dans les descriptifs tout, tout ce que les formules permettent d'obtenir. J'espère euh, donc que nous nous retrouverons bientôt pour les lives mensuels. Également, où je présente des chansons, où on peut discuter en live. Vous pouvez me poser toutes vos questions hein, et même un petit peu les questions indiscrètes. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Allez, paillette!